Vous êtes propriétaire ou gestionnaire d'un établissement recevant du public L'accessibilité, ça vous dit quelque chose D'accord, d'accord. Sujet sensible. Entre les ADAP, l'état qui vous relance, et le temps que ça vous prend pour faire les démarches, pas facile de se mettre aux normes. En attendant que votre établissement soit parfaitement accessible, j'accède à quelque chose à vous proposer. J'accède, c'est une application mobile et un site internet qui détaille l'accessibilité des lieux pour permettre aux personnes à mobilité réduite et aux personnes en situation de handicap de programmer leur sortie. Car l'important, c'est d'avoir accès à l'information. Nous vous invitons à référencer vous-même votre établissement dans l'application. Oui, mais je suis directeur d'une banque, j'ai beaucoup de travail, donc j'ai franchement pas le temps. Fou Ça prend moins de 3 minutes de recenser un lieu dans le guide J'accède. Il se base sur les lieux présents sur Google Maps, ce qui vous permet de retrouver très facilement un établissement. De plus, n'importe qui ayant créé un compte peut détailler l'accessibilité de votre établissement. Vous pouvez donc déléguer cette tâche à votre collègue, votre employé ou même votre beau-frère. Il va falloir trouver une autre excuse. Ah oh non, franchement, j'ai pas envie. Ça a l'air vraiment trop compliqué. Faux L'application est très intuitive. Il suffit simplement de cocher les critères d'accessibilité qui correspondent à votre établissement. En deux temps trois mouvements, votre restaurant, votre pharmacie ou votre agence sera référencé dans le guide J'accède. Vous pouvez même mettre un commentaire et une petite photo. Franchement, depuis que je travaille à la boulangerie, j'ai jamais vu une personne en fauteuil roulant, ça sert à rien votre truc. Faux Savez-vous qu'un tiers de votre clientèle potentielle est à mobilité réduite Femmes enceintes, personnes âgées, parents avec poussettes, personnes en situation de handicap, qu'ils soient moteurs, visuels, auditifs, mental, Ce sont autant de personnes en quête d'information sur l'accessibilité des lieux dans lesquels ils souhaitent se rendre. En référençant vous-même votre établissement sur J'accède, vous participerez non seulement à l'amélioration du quotidien de toutes ces personnes, mais en plus vous en ferez votre clientèle. Génial, non Votre porte d'entrée est équipée d'une rampe d'accès Mais dites-le Beaucoup trop de personnes n'osent pas se rendre dans des lieux pourtant accessibles à cause du manque d'informations. Ma patronne n'a pas encore mis le restaurant aux normes, donc du coup ça vaut pas le coup d'inscrire sur J'accède. Faux J'accède, c'est avant tout un esprit positif qui ne juge pas mais veut rendre visible l'information, quelle que soit l'accessibilité de votre établissement. Alors n'hésitez plus Rendez-vous sur le site jackset.com ou sur l'application et référencez votre établissement. Rappelez-vous, c'est rapide, facile, utile dans l'intérêt de votre clientèle comme dans le vôtre. On compte sur vous